Une entreprise humainement prospère, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui trouve son équilibre dans l'importance de générer des revenus, mais également dans l'importance de valoriser et de prendre soin des gens qui travaillent dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on vient lier l'aspect de profitabilité et l'aspect d'humain pour créer une synergie mobilisatrice qui servira à la croissance de l'entreprise à long terme.